Ah, là là, ma vie, elle est trop nulle Oh là là, bah toi ça a pas l'air d'aller Ben tu vois, euh, Juliette elle vient de rompre avec moi, tu veux pas me changer les idées euh, Tu sais, euh, moi je suis en thèse, donc bon... Euh... Mais vas-y, euh, je m'en fiche moi, vas-y raconte-moi ta thèse Ah ouais, t'es sûre Ouais, vas-y, vas-y Ben en fait, euh, tu vois, j'essaie de regarder les modifications épigénétiques induites par l'activité physique, comme par exemple la réception Non mais attends, tu veux pas faire un effort là Julie vient de me quitter, et toi, tu veux même pas essayer de me parler de quelque chose de compréhensible Explique un peu mieux, quoi Ok, ok, bon bah alors, imagine, par exemple, t'as deux jumeaux, Julien et Charles. Julien et Charles sont des vrais jumeaux, ils ont donc le même ADN et donc les mêmes gènes. Attends, attends, c'est gentil ce que tu fais là, mais tu veux pas m'expliquer ça de manière plus fun Sinon je vais m'ennuyer, là. Ok, euh, tu veux que euh, je fasse un dessin Ouais, vas-y, vas-y Comme on a des vrais jumeaux, on dit qu'ils ont le même ADN. Les ADN contrôlent les gènes. Du coup, pour les vrais jumeaux, on a longtemps pensé qu'ils avaient les mêmes gènes et donc un organisme similaire. Cependant, on a découvert ce qu'on appelle l'épigénétique. Ça veut dire au-dessus de la génétique. Et en fait, ça peut modifier l'expression des gènes. Imagine par exemple qu'on te donne les paroles d'une musique. Ça, ça va être ton ADN. Maintenant, tu prends deux chanteurs, un rappeur et Francis Cabrel, par exemple. Si on leur demande de chanter ces paroles, ça ne va pas donner la même chanson. Donc si les paroles, c'est ton ADN, l'interprétation qu'en fait l'artiste va correspondre à l'épigénétique. C'est pour ça que nos deux jumeaux-là, Julien et Charles, ne seront en fait pas tout à fait identiques. Ok, ok, mais tout à l'heure, tu parlais d'activité physique. C'est quoi le rapport avec tout ça Justement, on y arrive. Ferme les yeux maintenant. On reprend donc nos deux jumeaux, Julien et Charles. Julien adore les jeux vidéo. Julien aussi, elle adorait les jeux vidéo. Oh, tais-toi, écoute un peu. Julien donc adore les jeux vidéo. Il y passe quasiment tout son temps. Quand il les rentre de cours, il se prend un petit goûter, se pose dans le canapé avec sa console et joue jusqu'à l'heure du dîner. Après manger, il prend une heure pour faire ses devoirs, et puis retourne jouer un peu avant de se coucher. Pas très actif donc. Charles, lui, son truc, c'est le sport. Tous les sports. Le lundi, c'est foot. Le mardi, voler. Le mercredi, ping-pong. Le jeudi, yoga. Vendredi, tir à l'arc. Samedi matin, pétanque. Samedi après-midi, tournoi de basket. Et dimanche, c'est pêche. Comme l'activité physique influence les facteurs épigénétiques qui vont eux-mêmes influencer l'expression des gènes, eh bien Julien et Charles, ils ne vont pas exprimer leurs gènes de la même manière. L'interprétation de leur ADN, faite par leur corps, n'est pas la même. Tu te rappelles Julien, qui fait des jeux vidéo toute la journée, va interpréter son ADN comme un rappeur, par exemple. Et Charles, le super sportif, va avoir son ADN interprété par Francis Cabrel. Du coup, les gènes exprimés vont être différents, et le risque de maladie va être différent aussi. Et à ton avis, qui va avoir le plus de risque de développer un cancer par exemple Julie Euh, non, je veux dire, Julien, celui qui fait des jeux vidéo Oui, voilà. En fait, les facteurs épigénétiques modulés par le sport sont bénéfiques contre de nombreuses maladies, dont le cancer. Donc nos deux jumeaux, là, il y a des chances pour que quand ils vieillissent, s'ils continuent leurs mêmes habitudes, Charles se porte comme un gant, alors que Julien... Aille moins bien et soit diagnostiqué d'un cancer. Ben, c'est un peu triste comme histoire. La bonne nouvelle, par contre, c'est que ces facteurs épigénétiques sont réversibles. C'est-à-dire que si Julien se met à faire de l'exercice, l'expression de ses gènes peut changer et il peut donc jouer sur son risque de développer certaines maladies. Et donc, toi, tu t'intéresses à tout ça Oui, enfin, moi, je cherche à caractériser les changements épigénétiques chez des animaux qui sont atteints d'un cancer et qui font de l'activité physique. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, bah écoute, merci, tu m'as donné une super idée. Je vais aller me remettre au sport. Ah, génial. T'as compris que c'était important pour ta santé C'est surtout que si je le retrouve mon corps irrésistible, Julie reviendra vers moi, c'est sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez ah, à cliquer, abonnez <laughs> <avancer> pour moi <laughs>